Si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, eh bien il faudra continuer à mener des combats, notamment celui des inégalités, celui de la place des femmes et celui de la jeunesse. Car la colonisation et notre histoire récente ont, ont fait en sorte qu'il y a beaucoup d'inégalités dans ce pays. Et la véritable question, c'est que, est-ce que cette indépendance-là ne serait-elle pas, serait pas une opportunité pour changer complètement de fond en comble les le système ou les espaces qui ne marchent pas.